C'est la conclusion ce soir avec le coup de réglage. Le coup technique certainement le plus difficile à mon sens, autant à expliquer qu'à réaliser, même surtout à paramétrer. On va essayer de le voir ensemble autour, dans un premier temps, d'une représentation schématique sur le billard pour bien que vous compreniez ce qu'est un coup de réglage. Et ensuite, nous allons voir ensemble plusieurs exemples avec leurs caractéristiques. Je ne vous cache pas que dans ce contenu, il y aura énormément de blabla, car à mon sens, le coup de réglage, le plus important, c'est la compréhension du paramétrage. Voilà, le, le, Être capable de paramétrer toutes les conditions pour se donner un maximum de chances pour réaliser le point. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, comme ça fait plaisir Avant d'aborder ce coup technique des enfers, voyons ensemble, avec certains accessoires, de quoi il s'agit exactement. Nous avons ici une représentation euh, comment dire, synthétique de ce qu'est un coup de réglage. Nous sommes par exemple la bille blanche, d'accord Et si je joue en direction de cette rouge, eh bien ici on se rend compte, visée demi-bille, hop, en tête. On part à 80 on part à 45 degrés là bas donc cette direction représente le coup naturel et ici hop pleine bille sur la rouge une bille avant 90 degrés on est plutôt par là, hein, voilà, plutôt par là. et celle ci donc de direction représente le 90 degrés ici en fait c'est une représentation schématique pour bien vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans cette zone, cette espèce de triangle là représente un coup de réglage potentiel ce qui veut dire que si vous avez une bille ici, voilà cette bille ici elle se trouve ici vous n'avez pas d'autre choix si vous le jouez direct d'utiliser un coup de réglage car naturellement vous allez passer euh, derrière et en angle droit vous allez passer devant donc c'est voilà comment à peu près on schématise la chose évidemment si cette par exemple, cette jaune, on la positionne ici. Effectivement, elle est dans la zone de coup de réglage, mais on voit aussi que naturellement, on peut réaliser le point en passant par la bande. Donc, c'est toute cette subtilité que nous allons essayer de voir ensemble sur plusieurs exercices. Allez S'entraîner sur un coup de réglage, c'est toujours délicat. Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit placer les billes. Mais en fait, le plus important, c'est de le travailler non pas dans le coup, dans la gestuelle ou ce genre de choses, à mon sens, hein, c'est de le travailler dans le paramétrage. C'est ça qui est le plus important. Et justement, pour paramétrer un coup de réglage, on va utiliser des coups techniques que l'on connaît, à savoir, comme je vous l'ai expliqué en prélude, le coup naturel et l'angle droit. Ici, nous sommes la bille blanche. Si on trace le coup naturel sur cette rouge, on se rend compte que nous arrivons ici. Si on trace un 90 degrés sur cette rouge, on arrive là. Donc, d'après ce qu'on a vu ensemble, effectivement, il y a un triangle où cette jaune, heureusement elle est dans le coin, euh, cette jaune se trouve dans cette zone de coup de réglage. Ici, par exemple, hein, le coup naturel par ici est quasiment impossible. Là, même si je mets beaucoup d'effets, impossible pour moi de, de revenir jusqu'ici. Donc, je peux vous l'exécuter pour vous le montrer si vous voulez. Allez, demi-bille, en tête, un maximum d'effet. On serait à peu près ici. On va essayer, mais franchement, j'y crois pas des masses. Donc euh, voilà, on cherche. Là, il faut que je l'envoie très fort pour donner beaucoup de rotation à ma bille. Allez, allez, allez. Et vous voyez, hein, pff, beaucoup de mal hein, pour atteindre cette jeune. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, il faut utiliser le coup de réglage. Mais le coup de réglage de ce côté, est très difficile à paramétrer alors que de ce côté c'est peut-être plus simple et là on entre dans les paramétrages si je suis demi bille rouge en tête je sais que je pars là bas si je suis demi bille rouge le plus bas possible je sais que je passe et que je vais en direction de la première mouche de la petite bande ce qui veut dire que en gardant la même quantité de billes tout ce qu'il me suffit de faire moi c'est de changer la hauteur d'attaque donc on se positionne viser demi-bille et je vais changer mon attaque, si je suis trop haut je vais passer sur la grande bande, si je suis trop bas je vais me diriger vers la petite bande donc c'est à peu près entre les deux on va dire au centre, en dessous du centre et ici un petit peu d'énergie quand même parce que je suis loin de cette bille rouge et j'ai de la distance à faire, de toute façon ici il faut garantir le point, c'est tout ce que l'on recherche ici parce qu'on avait quasiment aucune autre solution. Voilà comment se travaille un coup de réglage. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dans le coup, c'est plus dans l'analyse du point. Alors là, c'est une position qui nous parle, hein. évidemment. Vous vous souvenez, Roland Dufetel, le point d'échelle. Eh bien, le point d'échelle n'est rien d'autre qu'un coup de réglage au final. Et ici, on va le démontrer ensemble et on va essayer... Hein, donc là la disposition c'est bille dans le coin, nous on est mouche une, mouche une, la bille 2, mouche 2, mouche 2, vous le connaissez. Vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté, ici si je joue euh, demi-bille et moi au centre de ma bille, d'accord, on obtient euh, les billes dans le coin. C'est le point d'échelle de Roland Dufetel ça. Bon, eh bien on va voir ensemble, donc effectivement là c'est un coup de réglage, hein. voilà, demi-bille un petit peu dans l'axe, c'est un petit peu ce qu'on a fait avant. Mais par contre, on se rend compte que si je le joue en coup naturel, celui-là, ça donne quoi Avec un maximum d'effet. Visée demi-bille, en tête, maximum d'effet, c'est parti. Alors, je l'ai fait. Et on obtient plus ou moins le même résultat. Alors, c'est là où on commence à se gratter la tête, en se disant, mais non de Dieu, quoi. Comment faire Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Et c'est là toute la nuance du coup de réglage c'est à dire que oui vous pouvez jouer ce coup en coup de réglage mais parfois vous pouvez faire les deux évidemment vous pouvez faire les deux ici il était possible de le jouer en coup naturel maintenant si je le place par exemple ici donc là c'est le même point sauf que notre arrivée change d'accord donc en coup naturel je pourrais très bien le jouer en une bande par exemple ici sauf qu'en une bande euh le coup naturel ici euh, il faut être très précis hein. c'est pas évident du tout quoi donc on va essayer de le faire mais c'est pas évident du tout vous voyez coût naturel donc la quantité de billes je dois mettre un petit peu de contre effet peut-être pour euh, garantir le point voyons Pff, pas sûr d'y arriver hein. ah ouais pas sûr d'y arriver je ne l'ai pas senti vous voyez le coup naturel ici était délicat parce que notre arrivée est très très petite or en coup de réglage ici eh bien il s'avère que notre arrivée peut être plus grande puisqu'on va le faire par ici. C'est-à-dire qu'on va utiliser le coup qu'on connaît. En coup de réglage, on sait qu'on arrive là. Je mets un petit peu d'effet, un petit, un petit peu de bas. Donc là, on est vraiment dans le point d'échelle. Voilà, toujours viser demi-bille. Et on envoie. Et là, on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Voilà. Et pourtant, on a utilisé un coup de réglage. Donc voilà, c'est toutes ces nuances-là. Qu'il faut que vous puissiez percevoir dans la compréhension de ce coup de réglage, c'est euh, comment dire, trouver le bon compromis entre le coup technique à faire pour maximiser notre réussite sur le point ou sur le rappel d'une bille. Oh oh. Pour ce dernier exemple, on a une configuration ici un petit peu particulière. Et on se rend compte que si on essaie de jouer sur la rouge en coup naturel, on se rend compte que même si je mets énormément d'effets, je ne vois pas comment je peux redescendre jusqu'à la jaune. On va essayer. Hein. Donc demi-bille, un maximum d'effets à gauche et on envoie. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des réactions qu'on ne comprend pas. C'est compliqué le coup naturel dans ce genre de configuration. Et l'angle droit ici, on se rend compte que on va beaucoup trop descendre, hein, l'angle droit est ici. Donc incidence, réflexion, je vais arriver apparemment par ici. Quoi. Donc on va l'exécuter ensemble, hein, on va voir ce que ça donne. Donc effectivement, visée demi-bille rouge, je me place moi le plus bas possible. Et donc sans effet toujours, hein, évidemment. Et là on se rend compte qu'on arrive ici, impossible de faire le point. Donc, coup de réglage. Vous voyez Et c'est comme ça qu'on paramètre un coup de réglage. Hop, on se positionne. Donc, trop haut, je suis passé là. Trop bas, je suis passé là. Bon, ben, ben c'est au milieu. Hein, c'est entre les deux. Pas besoin de mettre d'effet, là. Hein. Pas besoin. Hein. C'est juste. On va aller chercher le centre. Voilà. Voilà, en dessous du centre, au centre, en dessous du centre. Toujours sans effet. Pourquoi mettre de l'effet la seule, la seule condition pour mettre de l'effet, c'est pour être sûr de ne pas mettre de l'effet contraire. Et vous voyez que ça fonctionne. Hein, on réunit les billes. Le coup d'après, franchement, c'est... Du coup humain quoi. Donc on peut hein, regrouper les billes sur un coup de réglage évidemment. Voilà comment, il, à mon sens, il faut procéder dans un premier temps pour ce fameux coup de réglage. C'est pas un coup facile, hein. soyez-en sûr. Et bien voilà, c'est officiel, c'est la fin de ce fil rouge. Et ce dernier coup technique vient clôturer ce grand chapitre des fondamentaux, un chapitre qui me tenait réellement à cœur. Et je tiens évidemment à féliciter toutes ceux et celles qui ont participé euh, à l'élaboration de ce projet avec euh, tous vos commentaires, notamment les, les élogieux les, uns, les plus que... comment on dit déjà les plus élogieux les uns que les autres, voilà, un truc comme ça. Et, euh, et donc, je vous en remercie évidemment grandement. Et, euh, et on se retrouve très prochainement, là, très bientôt, pour les, les, les anniversaires, hein, pour l'incroyable 5 ans, les 5 ans de la chaîne des billes en paquet. Là, je vous parlerai de quelques projets pour la saison 6, euh, même si évidemment, tout est encore hein, très nébuleux, vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant. On ne sait pas trop où on va, mais on y va, quoi voilà, on y va. L'important, c'est de s'amuser, prendre du plaisir et éventuellement, si on peut <rire> un petit peu progresser et passer quelques paliers, oh, on est preneur, hein, on est très preneur. Allez, je vous fais le béco. Vous êtes formidable. Euh... À bientôt. Oh, ça va être extraordinaire. <rire> et d'en parler, j'ai je lâche le poule. Ah, poule. Tu m'entends ou pas Tu as compris ce que je te dis là Tu m'écoutes quand je te parle ou quoi ah putain, attends, ça y est, quand je m'énerve, il y a l'accent qui revient.